Nicolas, hum? c'est quoi ça Ça, c'est un vieux crayon Ikea. Non, ça, c'est un vieux crayon Ikea. Ça, c'est un oeuf. Nicolas, tu es allé chez Ikea sans moi Ah oui, j'y suis allé, ok. Je cherchais juste des idées pour la cuisine. C'est grave, Nicolas. Ikea, bien plus qu'un marchand.